What Allez, les bleus! Allez, les bleus! Allez, les bleus! Allez, les bleus! Allez, les bleus! Allez, les bleus! Allez, les Allez, les Pendant les journées Toyota les bleus, découvrez les séries suréquipées Aigo, Corolla et Corolla Verso les bleus, réservées en priorité aux amoureux de l'équipe de France de football. Avec Toyota, le deuxième homme, c'est vous maintenant les meilleurs les miel pop miel pop miel pop miel pop miel pop miel pop miel pop miel pop miel pop pop miel pop miel c'est miel miel